Vous l'avez vu, titre de la vidéo, est-ce que la Huawei Watch GT 2 vaut encore le coup Bah En 2021, elle est sortie en 2019, est-ce qu'elle vaut encore le coup Je vous ferai bah là, une petite série de vidéos sur les montres que vous m'avez demandé, l'Active 2, la la cher et j'en passe si vous avez d'autres questions. Par exemple la Fossil Gen 5 oui. Vous mettez en commentaire, est-ce qu'une montre qui est sortie il y a presque un an et demi, deux ans, vaut encore le coup au prix actuel bien entendu En 2021, vaut-il mieux passer sur un modèle plus récent ou acheter la GT2 C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème de high tech Commençons par parler du prix de la Huawei Watch GT2. Elle est sortie en septembre 2019 à 229 euros. Aujourd'hui, elle n'est pas à 229 euros et ça, tant mieux. Aujourd'hui, on peut la trouver en mars 2021, même avril 2021, entre 100 et 150 euros. On va couper la poire en deux, on va dire à 129 euros comme sur Amazon. Je vous mettrai en description, bien entendu, des liens où je l'ai trouvé la moins chère possible, mais on est dans ces eaux-là. Donc maintenant parlons de ce qu'il y a à l'intérieur de la montre, est-ce qu'au niveau de ses fonctionnalités, est-ce qu'au niveau voilà, de ses caractéristiques techniques, elle a de quoi se battre, confronter les nouveaux modèles. On est sur une montre avec deux modèles, un cadran de 46 mm et un modèle 42 mm. En fonction de ces deux modèles, on aura une taille différente mais des quelques caractéristiques techniques différentes. Grosso modo, cette montre, ça va être une montre assez basique dans son utilisation. On est sur du light OS sur un OS assez basique qui nous limite dans les fonctionnalités. On va pouvoir suivre notre santé, suivre notre activité quotidienne, que ce soit activité sportive, nombre de pas, etc. Avoir un suivi de la SPO2, avoir un suivi du cycle menstruel, avoir un suivi de sommeil, bref, tout ce que l'on peut retrouver maintenant de presque obligatoire sur des montres connectées en plus de ça on aura sur la 46 mm un microphone et un haut-parleur qui vont nous permettre de répondre aux appels réponse aux appels oui mais pas réponse aux sms ça ce ne sera pas disponible sur la 42 mm bref c'est une montre basique au niveau des fonctionnalités avec la réponse aux appels en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle a du stockage interne 4 Go avec l'os on n'est plus sur 2 Go. on va pouvoir y stocker les musiques si vous êtes sur la 46 mm vous pouvez écouter les musiques avec le haut-parleur est ce que ça m'intéresse Ça, je ne sais pas le haut-parleur va nous permettre aussi d'être coaché le problème c'est que le coach depuis 2019 il est que en anglais est ce que c'est un problème pour vous je ne sais pas on sera sur une autonomie sur la 46 mm de 14 jours, théorique bien entendu, et de 7 jours sur la 42 mm. Sur la 46 mm, l'autonomie réelle, c'est plus entre allez, 7 et 11 jours maintenant. Et qu'en est-il de ce qu'il y a à l'intérieur des matériaux On est sur la puce Kirin A1. C'est la puce qui est encore utilisée sur les nouvelles Huawei. Donc ça, pas de souci. Au niveau des matériaux, là inoxydable. C'est pas, pas trop mal. Hein Et on a un écran sur la 46 mm de 1,39 pouces AMOLED. C'est l'écran qu'on retrouve sur la GT 2 Pro. C'est le même type d'écran qu'on retrouve chez les nouvelles Amazfit. C'est le même type d'écran que l'on retrouve sur la Mi Watch. Bref, du 1,39 pouces à Ça, ça tient. C'était très bien de l'avoir sorti en 2019 parce que c'est encore utilisé en 2021. Après, est-ce qu'il y a eu des petites améliorations au niveau du contraste et de la luminosité Je trouve sur la GT 2 Pro. Mais ça, c'est peut-être juste à l'œil nu. Sur la GT 2 42 mm, on sera sur un écran de 1,2 pouces, toujours à à l'intérieur, on aura le classique, accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité, baromètre, altimètre, bref, on a tout ce qu'on peut retrouver actuellement encore sur des montres qui sortent mais alors qu'est ce qui pourrait être changé sur cette montre qu'est ce qui aurait pu être amélioré en 2021 si on refaisait un modèle par rapport à ce qu'il y a dedans depuis 2019 pour moi un point très important ça va être la précision la précision cardiaque notamment lors d'un effort sportif la précision du suivi cardiaque laisse à désirer si vous faites des sports à haute intensité si vous faites des entraînements intervalles bref le suivi cardiaque est correct si votre fréquence cardiaque est linéaire mais quand quand vous commencez à être un peu sinusoïdal ça va décrocher un moment ça m'amène à vous dire mes points positifs et mes points négatifs sur cette montre et vous dire si ça vaut encore le coup voilà si on peut synthétiser mais point positif, point positif 2021 Point négatif 2021 Sur une Huawei Watch GT 2 Point positif actuellement, ça va être Son rapport qualité prix, parce que maintenant Aux alentours de 100, 129 euros En dessous de 150 euros, on est quand même sur une montre qui, bah, qui, a de quoi, qui a de quoi Se battre avec les nouveautés Les nouvelles, les finitions sont plutôt bien GPS intégré, bref C'est une montre en acier inoxydable Avec un écran en à 129 euros C'est plutôt pas mal, mais alors quel est pour moi Le plus gros point négatif, ça va être son système d'exploitation je vous le disais on va être limité bridé à ce que je vous ai énoncé plus haut il n'y aura pas la possibilité de télécharger de nouvelles applications il n'y aura pas la possibilité d'avoir des évolutions là dessus c'est ce qu'on peut trouver un, un petit peu euh, euh, sur chez des concurrents aussi mais un des problèmes je trouve avec huawei c'est que même au niveau de l'application mobile il n'y a pas eu de grands changements de grandes évolution depuis 2019 toujours pas de connexion avec strava on reste sur une application qui à l'époque était tout à fait convenable et qui maintenant voilà par rapport à à ce que fait certains concurrents est un petit peu moins agréable à prendre en main les données sont là il n'y a pas forcément d'explication. bref je trouve que au niveau software c'est à améliorer mais alors est ce que aujourd'hui elle vaut le coup par rapport à une Mi watch est ce qu'elle vaut le coup par rapport à une Amazfit gtr 2e pour moi si vous avez euh, un mobile huawei par exemple si vous voulez faire un écosystème huawei oui pour moi si ça ne vous intéresse pas forcément d'avoir strava d'avoir alexa d'avoir ce qui pourrait se différencier de cette montre chez les concurrents oui elle vaut encore le coup pour moi si vous recherchez une montre basique que le design il vous plaît que vous pouvez avoir peut-être une bonne affaire dessus aux alentours de 100 euros même en dessous de 100 euros oui cette montre a encore de quoi faire je pense que cette montre a encore de bons mois de même on peut parler en années au niveau des montres connectées de belles années devant elle elle sera encore utilisable en 2022 elle sera encore utilisable en 2023 actuellement on peut même encore acheter la GT normale et euh, la GT normale peut faire aussi l'affaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur est-ce que la GT normale, la GT simple vaut le coup Bah Vous me le dites en commentaire. Mais voilà, pour moi, après avoir vu les comparatifs entre la Huawei Watch GT2 et ses concurrents, j'en ai fait plusieurs. Si elle vous intéresse toujours, si vous voulez aller sur celle-là, elle vaut le coup. Donc, n'hésitez pas. Et, bien entendu, si vous avez des questions complémentaires, j'en connais un ou deux sur le Discord qui l'ont et qui peuvent vous dire comment ils le vivent au jour le jour. Moi, je ne l'ai plus celle-là. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup Venez rejoindre le Discord. On peut aussi en parler pendant un de mes lives sur Twitter ou sur YouTube. Les lives, c'est le mercredi à 18h. Abonnez-vous à la chaîne Twitch. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, dès qu'il y a un live, vous aurez une petite notification. Tout le monde sera content. Et à bientôt sur ma chaîne